C'est un article paru dans Scientific Reports qui euh, permet de montrer que les chiens entraînés arrivent à reconnaître une odeur de crise d'épilepsie donc chez différentes personnes avec euh, des épilepsies de causes différentes et de symptômes différents. Le chien va arriver dans une pièce dans laquelle il y a sept pots. Dans chaque pot, il y a une odeur euh, de la même personne. donc C'est une odeur soit euh, d'une activité calme, donc prise à des jours différents. On a quatre odeurs comme ça sur les 7 pots soit une odeur de sport, donc pour deux pots différents, soit une odeur d'épilepsie, donc de crise d'épilepsie. Et le chien devait arriver à explorer les différents pots et à marquer le bon pot, à savoir celui comprenant une crise d'épilepsie, un coton avec l'échantillon de crise dessus. Donc Les résultats sont assez impressionnants, sur 5 chiens, 3 chiens arrivent à détecter l'odeur de crise à tous les coups sans aucune erreur et deux autres chiens, deux autres chiens sont à 67% et 95%, ce qui reste assez haut en termes de détection. et Ce qui signifie que globalement les chiens sont capables, avec un entraînement adéquat, de discriminer une odeur de crise d'épilepsie par rapport à d'autres odeurs de la même personne et ce, chez différentes personnes. Donc la communauté scientifique doutait, compte tenu de la variété des crises d'épilepsie, qu'on puisse trouver un seul marqueur commun. Donc là, c'est vraiment une première dans ce domaine. C'est une collaboration qu'on a depuis plusieurs années avec Andy Chien sur différentes thématiques. Et depuis 2017, ils entraînent des chiens détecteurs d'épilepsie. Les entraîneurs nous ont fait monter qu'ils étaient capables, ces chiens, de détecter des crises, et ce, sur des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Et de manière aussi empirique, des personnes ayant des chiens à la maison, de compagnie, rapportaient que certains chiens étaient capables aussi de détecter des crises. Donc de ces informations, on a voulu tester scientifiquement l'existence possible d'un marqueur de l'épilepsie reconnu par les chiens. Des échantillons d'odeurs ont été récupérés dans le Grand test à l'OHS de Clavigny. Donc Pour ça, les patients épileptiques inclus dans l'étude devaient frotter leurs mains avec des compresses de, de coton stérile, ainsi que leur nuque, leur front, et ensuite mettre ces compresses de coton dans un sachet et souffler dedans de façon à ce que nous ayons aussi la laine comme le petit pouvoir de d'odeur Ensuite, ces odeurs ont été envoyées aux états unis à Indianapolis, donc, en l'occurrence chez Medical Mutts, donc chez Jennifer K qui entraîne des chiens d'assistance donc elle a fait passer ses chiens entraînés sur nos échantillons et nous a envoyé les vidéos de façon à ce que nous puissions les analyser et les coder et réaliser des statistiques dessus en termes de perspective on peut imaginer que les entraîneurs améliorent les capacités des chiens dans la prédiction des crises d'épilepsie et cela permettrait aux personnes souffrant d'épilepsie de se mettre notamment en sécurité avant la survenue d'une crise